C'est donc le temps de déclaration de député. Député d'Elgin, Middlesex, London. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour soulever le projet d'éoliennes dans la municipalité de Dunwich, qui est dans ma circonscription. Puisque ce gouvernement le sait très bien, cette municipalité a fait un sondage de leurs résidents avant de se déclarer un autre non volontaire. Plus de 80 est contre la mise en place de ce parc éolien. On a envoyé des lettres au ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Le gouvernement a décidé d'ignorer la population de et Dunwich. On demande au, au gouvernement de faire en sorte que tous les que tous les projets d'énergie renouvelable utilisent de nouvelles normes en matière de bruit. On a révisé le projet à Dun et on a déclaré que la disposition de transition ne devrait pas être utilisée pour un projet de grand approvisionnement comme celui de Dun à Chatham-Kent et il y en a aussi un autre près de Wallersburg et deux autres dans l'est de l'Ontario de tels projets. Et donc, je demande à ce gouvernement d'écouter les inquiétudes des résidents de donne Dunwich, de les écouter sérieusement et dans les d'écouter les gens qui ont signé nos pétitions. Arrêter le projet ou mettez-le sur la glace jusqu'à ce qu'on ait vraiment révisé le, les impacts de ce projet. député de London Fincher. Le 28 avril, je suis allée à un événement à London afin de reconnaître le jour de deuil national. J'ai été heureuse d'être à un, à une, un événement d'un organisme de ma circonscription qui aide les travailleurs blessés, qui aide les familles qui ont vécu un tel drame que de perdre un, un de leurs êtres chers en milieu de travail. On essaie de les aider à se remettre de blessures qui les affecteront toute leur vie ou de maladies attrapées au cours de l'exercice de leur fonction. Ils ont lancé un message très important à l'échelle du Canada. Plus de 4000 familles ont participé. Les gens se sont rassemblés pour pleurer les gens perdus en milieu de travail. Ce jour de reconnaissance nous donne la possibilité d'être ensemble, épaule à épaule, et de renouveler notre engagement envers la santé et sécurité au travail. En 2016, le... C'est en Ontario qu'il y a eu le plus de morts au travail et que l'on parle des syndicats du gouvernement, des travailleurs ou des employés. Il faut travailler ensemble pour mieux appuyer les, bless les travailleurs blessés. Il y a beaucoup de travail encore à faire, il ne faut pas l'oublier. Et la bataille sera gagnée lorsqu'aucun travailleur ne perdra la vie en milieu de travail. Déclaration députée, députée de député, député de Sainte-Catherine. Le 26 mai, nous verrons des milliers de personnes se rassembler à, au parc de north sainte catherine pour la course contre le cancer, qui un événement qui a levé 550 000 dollars au cours 150 millions de dollars au cours des 12 dernières années et qui voit des milliers de participants à chaque jour. Sous le leadership de, de Marianne Edwards et avec la, les commandites de la famille Renken et c'est une levée de fonds qui dédie tous ces tous ces fonds à des entreprises communautaires locales, des organismes communautaires locales, qui aident les gens qui souffrent de cancer. On a donné 1,64 million à un centre oncologique, 500 à West Lincoln, 450 000 pour l'hôpital de Niagara, 349 pour l'hôpital mémorial de Douglas, 315 pour l'hôpital de Wellen, 300, 250 pour celui de Port Colberg. De et le financement, le financement continue. Dans toute la région du Niagara, les gens apprécient Marianne Edwards, Tom Rankin et les bénévoles pour leur effort et générosité et à ceux qui marchent, qui courent et qui commanditent pour leur participation. Mm -hmm. D'autres déclarations de députés? Le député de Bruce greer Sound. Merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole pour euh, attirer l'attention de l'Assemblée la, de le mois de le, le, le, le, le, le, le sensibilisation à la santé des yeux. C'est très important de prendre le temps en, au mois de mai de sensibiliser la population à l'importance de se faire examiner les yeux. Plusieurs maladies physiques découlent d'une d'un manque de d'examen des yeux. Il y a aussi un problème de rétine qui découle du diabète qui affecte 500 000 Canadiens et Canadiennes. Il faut se battre contre la maladie qui, les maladies qui pourraient affecter la vision des gens, qui pourraient rendre les gens aveugles. Il est inacceptable que les gens ne s'occupent pas de la santé de leurs yeux. Nous voulons combattre euh, des, les maladies qui euh, font en sorte que les gens deviennent aveugles alors que cela pourrait être euh, évité. Il faut parler aux optométristes, aux, mais aux professionnels de l'Assemblée de la santé qui s'assurent de la santé des yeux à l'échelle de la province. Le député de Toronto, Danforth. Les Grands Lacs sont un cadeau de la nature à cette province et aux gens qui vivent dans le bassin des Grands Lacs. La majorité de la population de l'Ontario dépend de ces lacs. 40 du de l'économie canadienne dépend de la santé de, de ces Grands Lacs. Il y a des parties qui ne font pas partie du bassin, et à, au Wisconsin, on a déposé une... On a un nouveau projet qui retirera 7 millions de gallons par jour des Grands Lacs. Plusieurs associations demandent de revoir ce, cette proposition, ce projet, puisqu'il établit un précédent dangereux. Nous avons le pouvoir sous la loi, l'accord des Grands Lacs de le faire. Nous sommes signataires de, ce, de cet accord et nous devrions l'utiliser afin d'avoir une étude de ce, de ce projet. La ministre responsable des richesses naturelles et des forêts est la responsable de ce dossier. Je lui ai demandé d'agir. Le projet est un de plusieurs qui affectera notre avenir si on n'agit pas. Il est temps de protéger les grands lacs ici en Ontario. Déclaration des députés, député de Kingston et les îles. Monsieur le Président, vendredi dernier, j'ai eu le plaisir d'aller à la levée de fonds des femmes pour les femmes en Afghanistan, c'est organisé par un organisme à but non lucratif qui permet aux Canadiens d'agir en partenariat avec les femmes afghanes afin d'améliorer l'éducation et les conditions de vie, ainsi que les droits de la personne pour les femmes euh, afghanes afin qu'elles puissent vivre en dignité, avec certitude et avec des buts. Elles ont levé un million de dollars pour les femmes et les filles en Afghanistan. Le thème cette année est « Découle du Canada » et encourage et verra aussi des invités importants qui viennent d'Afghanistan et de certains journalistes. J'aimerais remercier Michael et Lisa Laflamme tout particulièrement pour son entrevue avec Roya. Son histoire nous a tous touchés et inspirés. Elle a aussi montré le nombre d'obstacles auxquels font face les filles en, en Afghanistan. Et c'est important de souligner le travail que ce genre d'organismes font ici et à l'étranger. Le chapitre local de, qui est responsable de Matlin qui est la responsabilité de Madeleine Tessing ainsi que deux autres femmes qui travaillent de façon acharnée pour donner une meilleure vie aux femmes et aux filles afghanes. Merci. Déclaration députée, députée de député, député de Lambton Kent Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Le printemps est enfin arrivé. Les arbres verdissent, mais malheureusement, les espèces qui ne sont pas qui sont indésirables ont aussi été ravivées. J'aimerais parler d'une espèce en voie de, qui invasive qui nous affecte par des déclarations, j'ai demandé à ce gouvernement de s'occuper du roseau commun, qui est un problème, mais malgré le fait que j'ai soulevé la sensibilisation, cette euh, espèce envahissante est toujours présente en Ontario. Elle couvre les, nos cours d'eau, nos rivières, nos feuves, et euh, avec l'expansion de, ce, de cette euh, de ce roseau, il est impossible de simplement le couper et le brûler. Il faut aller encore plus loin. Il est nécessaire pour que le ministère des richesses naturelles agisse et le, le ministère a enfin mis en place un herbicide afin de contrôler l'envahissement de cette, de cette espèce envahissante. Et malheureusement, le ministère de l'Environnement à bloquer le projet. Je demande au ministre de ce gouvernement de prendre au sérieux cette menace et de travailler ensemble afin d'avoir l'approbation rapide pour contrôler le roseau commun. Député de Davenport. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le 44e anniversaire de la révolution du Portugal. Le 25 avril, la communauté portugale après, célèbre le fait que l'on s'est débarrassé d'un régime qui a est pris fin en 1974. De toute évidence, c'est un moment essentiel en, en, au Portugal qui a été lancé par les forces portugaises qui sont devenues une campagne de résistance civile. Ce qui a suivi a été la tombée de ce... De ce régime, mais aussi la libération des colonies. Ça devait être une. Ça, c'est un mouvement qui s'est transformé en mouvement communautaire, qui est parti de la population, qui s'est attaqué au régime en mettant en place des œillets sur les, sur les dans les armes et sur les uniformes des soldats qui, qui les attaquaient. Les colonels du Portugal sont, ont a, a, a été présents à divers événements. En tant que portugaise canadienne, j'ai profité du courage et de la compassion de tellement de centaines de milliers de Portugais qui ont aidé à transformer le Portugal pour qu'il devienne le pays qu'il est aujourd'hui. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Paris-Saint-Moscouca. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître l'excellent travail qui a été fait dans ma circonscription pour fournir de meilleurs soins de santé dans les communautés rurales. La nature de ma circonscription fait en sorte qu'il est très difficile d'obtenir des soins dans ma circonscription. En tant que député, j'ai vu... Des, des efforts pour mettre en place des stations d'infirmières qui peuvent aider à obtenir les soins, à fournir les soins. Dans ma circonscription de Périsson-Muscoca, ma circonscription était unique. Elle a un modèle de soins unique qui s'est prouvé comme étant une réussite. À partir du 1er avril, on a annoncé que le projet de manifestation est approuvé et recevraient un financement continu du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Cet après-midi, on célèbre l'élargissement des soins qui seront offerts à toutes ces stations d'infirmerie. Nous aurons des sites sur place et des visites qui incluront des soins de physiothérapie, d'infirmerie et de santé mentale. Représentant ces deux régions, j'entends parler, mais comme étant, de la difficulté qu'ils ont des soins, mais j'entends aussi de la part de plusieurs comment ces nouveaux services améliorent leur vie. J'aimerais remercier les, les infirmières autorisées de la région de Perry Sound, puisque leur région de la difficulté avec un manque de médecins. Elle leur présenter leurs soins et a carrément sauvé des vies plusieurs fois. Je remercie les députés pour leur déclaration. C'est donc le temps des rapports de comité.